on a toujours une vision énergétique du monde, mais là où il y avait quand même pas mal de folklore, chez Castaneda autour du concept de conscience, une imagerie empreinte de rêves et de monde inaccessible. Dans le Tao tout est à sa place, tout est et provient de sa cause. Le Tao est une philosophie de vie. Bon c'est une philosophie qui prend ses racines trois millénaires avant Jésus-Christ mais on date le livre original qui aurait été écrit par Lao Tzu aux alentours du IVe ou 3e siècle avant Jésus-Christ. Donc en gros leur Bible c'est le livre du Tao, le livre de la Voix, Tao, et de la Vertu, T. Es. Le livre évoquant en effet un testament philosophique du Maître. Qu'il s'agisse de paroles recueillies ou pas, le livre frappe par sa symbolique très poussée. Ainsi même le nombre de mots, de caractères chinois en l'occurrence, prend du sens. Chaque chapitre, appelé Lao, en référence au maître, fait une page. Il y a 81 là-haut. Tout ceci est tiré d'un passionnant livre « Vivre le Tao » de Marie Delclos qui résume le livre en « Un enseignement provocateur, basé sur un maniement systématique du paradoxe et dont le but est, de susciter la réflexion dans une liberté retrouvée. » Provocateur oui au premier abord par ce maniement passionnant du paradoxe du genre. C'est en sachant pas qu'on sait, c'est sans sortir de chez soi que l'on connaît le monde, la faiblesse et la force vraie. Yin, Yang retrouvé et donc les taoïstes, c'est les boss de la méthode choc qui sert à briser la pensée conventionnelle pour trouver la pensée paradoxale. Et pour continuer les comparaisons, le Tao n'est finalement rien d'autre que le Nagual des Amérindiens. C'est ce mystère dont il faut s'approcher et en même temps une voie à suivre. Et on retrouve l'impeccabilité ici sous la forme du thé, la force du Nagual qui était l'intention, l'impeccabilité, devient chez le Taoïste, la vertu. Différents symboles, même concept, une force universelle qui fait que les choses sont, un principe énergétique organisateur, et en même temps une vertu, que le sage se doit d'acquérir. Là où il était plutôt émotionnel chez Castaneda, supprimer ses peurs, il devient plus perceptif plus neutre dans le tao devenir spectateur de soi-même en effet le tao contient en soi une part beaucoup plus contemplative méditative le non agir doit être une attitude pour qui suit la voie le tao est vide mais il est inépuisable et la haute se concluant quel abîme pour atteindre le tao soit souple comme de l'eau et le plus grand enseignement du tao dont tout notre travail n'est que tentative de l'expliquer de lui mettre des points de vue la grande vérité du ying, yang. Ainsi je cite Marie Delclo, second chapitre du Tao Te Ching, nous fait toucher du doigt la relativité de nos opinions, ainsi que la dualité permanente et universelle du monde créé. Leur mouvement permanent d'engendrement et de contrôle. Là haut tous sous le ciel reconnaissent le beau comme le beau, aussitôt voici le lait. Tous reconnaissent le bien comme étant le bien, voici le mal. C'est ainsi que l'être et le non-être naissent l'un de l'autre, que le difficile et le facile se constituent l'un l'autre. Long et court prennent forme l'un de l'autre. Haut et bas se renvoient l'un l'autre. Note et son s'accordent l'un l'autre.